des cadeaux. Ben, bah, on, on a été à retrouver des bébêtes. Ah, ah, ah oui, et à faire n'importe quoi sur des overcraft. Ah oui. fini, et au-delà. Ah, oui. étant en toile de jute, c'est ultra résistant quand même. Hein. On pourrait fabriquer les overcraft dans le même matériau. Vas-y, ça passe. <rire> à faire que moyennement mal. Mmh. Oh merde, on commence à faire des bizarres Oh, il y a un bateau avec des loupiottes. Oh, c'est Comment ça C'est un peu stupide quand hein, même à faire fois le tour du bâtiment. Euh... Bah écoute, euh, est... il est gros le rond-point. Je sais pas qui me pousse, mais... Euh... Ah oui, j'allais dire, t'as rien compris. <rire> Et elle est contente en plus. Comme ça, alors... voilà. Oh, oui, oh oui. Bah, je reste là, je suis bien. <rire> tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles, fouilles c'est ça. Ah il est 22 h Non il n'y a pas encore 22 h pourquoi ça sonne. Je sais que c'est tentant de tester les bords mais ben d'habitude On essaye quand même de faire il est... le centre. Ah y a tout... Oui, ouais, bah oui bah, ça card. dépend, hein, tu sais, chez nous on a quelqu'un ah, quelqu qui aime bien tester les bords. <rire> ah. Ah. Bah tu werdons, on est j'ai Tu le dis quand le jeu est trop dur hein. Allez ah, bien on va. De euh, quoi oui. Ouh là oh, je, les gros, il est gros lui de mourir <gerekizule -tissweet> mmh. Ouais. So euh, ils sont so les gens awesome. oh. you know? Non <rire> oh. Oh. So, okay, Bon, ça me sert. Allez, allez, allez. Pas grave, ça, ça Je vais rester dans mon coin, hein, histoire qu'on meurt pas tous en même temps. Parce que le temps que je fasse le tour... Si, j'ai le temps quand même. Je peux le tente. Mort. Je tente de vous rejoindre. Moi, je promets rien. Euh, on ouais, bon, bah, c'est quoi ça, sert à rien. Alice est morte aussi. Je suis plus mort on va, on va refaire doucement. Et il euh, y a une technique pour euh, éviter ce genre de. Le bah, poutrer ouais. faut, faut le poutrer. Faut, faut juste le poutrer. Il y, te... y a une technique pour y arriver rapidement. Bah, le faut tirer dessus. T Tourne la caméra pour voir. C'est que ta caméra est chère là. Cher, là. Il a l'air de Si si je regarde, j'attendais juste qu'il s'approche un peu. Oh putain il est niveau 49 lui. Oh merde. un petit monsieur avec une ouais, tête de mort. <rire> c'est pas bon signe. Yeah. Oui, niveau 49. Oh, non, pas ah non c'est rigolo. Ah, il y a Oh, je, je suis les missiles. Oh, putain, j'ai un autre ultimate qui vient d'apparaître là. Aïe! Je viens de sauter sur une tornade, c'est une très mauvaise idée. Bon, il est où le médecin? Ah là. A... Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Mais va pas encore à corps. Mais je m'éloigne. Bah oui. <rire> <Même> si. <rire> si tu t'en éloignes, si tu t'en éloignes, ça veut dire qu'elle est un peu trop près quand même. Hein. Non non non, pas sur moi, pas sur moi, pas sur moi, pas sur est taillé pour toi. Oh, il y en a d'autres qui arrivent. Ah non. Il euh, y a un allié. Quoi, il mmh. oh, est devant je peux pas de si. Ah, et hop voilà maintenant ah c'est un t'es vachement doué pour renvoyer les ascenseurs et la réponse est clap trap oh <rire> oh oh oh oh comment j'ai deviné je crois qu'il y a des ennemis dudes oui, oui, par bon hasard, oui. hein, ça a eu l'effet escompté <rire> C'est joli ton tir en cloche. Ah, il avec blessure, avec blessure. ah vite, faut que je change de côté Ah non, pas de... si va... ah, mais... J'adore la portée de mon bouclier, quand même. Mmh. C'est niveau 35 la mission qui dit. On est obligé de lui dire même si on en trouve un autre Attends, j'en de... l'allume. Oui je crois que c'est quelqu'un qui essaye de me faire tomber. Ça marche pas, j'ai déjà essayé. <rire> en plus je m'ouvre ouais. pas, il y a un truc en bas. Ah il y a un overcraft Sauf qu'il est pas allié. Aïe Non mais, me crasse pas dessus oui. M'écrase pas <rire> yeah Il faut du corrosif en bas. C'est très chaud ici aujourd'hui c'est très chaud aussi c'est toi qui casses les affaires des autres bon bah ça c'est euh... fait, tu avec tes quand me faites pas foncer dedans il m'écrase et voilà encore, encore. et c'est moi qui détruis le véhicule en plus ah bah oh. bravo Bah t'es où Bah loin Bah tu lui as roulé dessus imbécile Oups <rire> <rire> Ah d'accord, bah merci, merci Sébastien, c'est... gentil de savoir <rire> qu'on peut compter sur ses vrais amis hein De rien ah puis bande de la en plus quoi, moi je me tape tout le premier. pied Bah oh, Depuis telle heure, je t'attends Cette fois-ci c'est pas moi <rire> Merci Alex. Est... Alors, voilà. Je crois que ça fait mal... Je suis pas sûr qu'on t'a tiré, oui, mais ça a fait que un j'ai entendu. Pour l'instant, il est pas très offensif. Hein. D'accord, j'ai oh réussi. À travers les murs, c'est quoi ce clipping Oh, c'est trop mignon. Donc Seb est un ingrat, d'accord <rire> Mais non, il y a déjà quelque chose sur toi. Je vais... <rire> non, mais je, je te sauve la vie. Je me derrière. Ah Oui, <rire> tout à fait. <rire> ah. <rire> Parfait. Je vais mourir. Pourtant, il est soigné. Je vais Merci. Merci. Rien. on avoir le bourrin, ensuite le médecin partie. et après l'anomalie. La quoi Il est 22h. Ah non, c'est pas 22h encore. Si la lag 22 est 22h. Allez Oh là là T'as de la chance, je suis juste là. Ouais. Ah ouais. Est-ce que je te couche un peu avec mes attaques ou pas c'est un beau bord. Voilà. Là, là t'es en plein dedans là. Allez viens ta planque <rire> <rire> Ah Tu me dessus, tu me dessus, tu me dessus Non mais je vais faire un InstaD oh. moi bientôt. Bah voilà. Oh, Est-ce que ça de vaut de la peine que je monte Donc qu'est-ce qui nous aura tué ce DLC C'est pas vrai Encore c'est pas en haut, de toute façon, qu'on faut aller. C'est vrai? Je vois une place il y a plus de place. Ah, poisson. Elle dit que c'est un dessert équilibré. Des pommes et du sucre, c'est équilibré? Ouais, mais c'est pour l'équilibre entre le saccharose et le glucose, c'est ça? Tu as brunché Oui. Euh, à 14 h <rire> Je veux un nouveau sniper. <rire> J'ai réussi à faire 30 cm de déplacement. En cm. Il est le tout pourri. T'as demandé <rire> un sniper. On t'a trouvé un sniper. Faut pas être oui, difficile. Y'a du monde en haut, je peux pas y aller. Ouais, bah y'a du monde en bas. Il va falloir se soigner avant de prendre l'ascenseur. Hein. Pourquoi t'es l'ascenseur euh, Est-ce qu'il y a en haut de l'ascenseur Anaïs, recule, recule, on prend cher, recule, recule. <rire> oh non, on a décapité, hein. il avait la tête dans l'ascenseur et le corps à côté de l'ascenseur. Oh c'était beau. <rire> Écoute, on fait une très bonne équipe. On comprend plus rien. Eve. Yeah ah, eh ben. oh, ouais ouais. Y a du melon. Melon. C'est quoi nice. Un assassin ne meurt jamais. Y'a a ah, du ça? C'est diamant. Ne meurt jamais non non. Ouais. Ou c'est demain. Demain ne meurt jamais. Ça c'est clair. c'est connu. Oh Oh la je pense pas que pas que soit aussi fan de james fan que ça Bond que ça vu que j'ai vu que Skyfall Ah oui ah oui la la la la la la la la débarrassé oh. synchronisme oh, pourtant ils sont Mais oui mais ils sont super badass. Ah, mais non mais <rire> sérieux. Ouais mais je me prends de la cible plein de la tronche. Moi aussi. Ah, là je suis mort là. Gougout, Goukout D'accord. très bien gougout. Allez. Ah mais ils volent. Oh la nouvelle tête de Deathstrap Oh non peut lui La Foire au cadeau oui. oh. On ne crie pas dans le micro s'il te plaît merci Et on ne l'avale pas non plus